Bonjour, bonjour, bonjour mes abonnés, bonjour mes chers téléspectateurs, comment vous allez J'espère que tout le monde se porte à merveille. En tout cas, moi aussi, je me porte bien. Aujourd'hui, je suis venu faire une vidéo pour vous donner une astuce très puissante et naturelle. Voilà, une astuce très puissante et naturelle. C'est votre professeur spirituel, le vous de tous le délais. Voilà, je suis là pour vous aider dans vos différents problèmes, que ce soit côté santé. Côté santé et aussi côté spirituel. Je suis là pour les riches, je suis là pour les pauvres aussi. Je suis là pour vous aider. Cette astuce va aider les femmes qui sont enceintes et elles sont à terme Mais euh, leurs cols ne sont pas ouverts J'espère que vous me comprenez très bien. Cette plante que vous voyez, on l'appelle. Regardez très bien. Regardez bien cette plante. On l'appelle mésopathe orantium. Cette plante que vous voyez, on l'appelle mésopathe voilà, regardez très bien. C'est une plante qui est très et puissante et naturelle qui va aider les femmes que leurs cols ne sont pas ouverts et ils, elles sont à terme. Voilà, les femmes qui sont enceintes et elles sont à terme et leurs cols ne sont pas ouverts. Je vais vous donner une astuce qui va vous aider à propos de ça. Regardez bien cette plante, vous voyez j'espère que vous voyez, vous, vous connaissez ceci, cette boule branche là, vous le connaissez. D'accord. Suivez-moi très bien. Avant de commencer par appliquer cette astuce, vous allez et vous faites comme ça. Vous cherchez un seau d'eau comme cela. Vous cherchez un seau d'eau comme cela. Vous renversez les plantes dedans. Les, les bâtons, vous les mettez à quelque part. Vous voyez Vous mettez la plante dedans. Les bâtons. Je vais vous mettre à quelque part. Suivez-moi si très bien. Aimez la vidéo et likez la vidéo et partagez. Voilà. Likez la vidéo. Voilà. Pour tous vos problèmes, veuillez me contacter sur plus 229 63 15 06 177. Appel direct ou soit au WhatsApp 63 20 06 77 plus 229. Je vous vois très bien. Dans notre maternelle au Béné, ici, on l'appelle Aboma. Aboma, dans notre langue maternelle ici, on l'appelle, cette plante que vous voyez, on l'appelle Aboma. Aboma plutôt, Aboma. Dans son nom scientifique on appelle les mésopathe orantium voilà ça aide cette, cette plante que vous voyez ça aide les femmes qui sont enceintes et elles sont à thème mais le, le, leurs col pas ne sont pas ouverts. ça va vous aider à ouvrir euh, la colle pour que vous puissiez bien euh, accoucher voilà et c'est est un peu brillante ce n'est pas un peu c'est trop brillante voilà regardez bien quand vous quand vous mélangez avec l'eau vous cherchez les deux boules brunche comme ça Faites comme ça dedans c'est un peu dur regardez très bien c'est un peu dur. Donc, je cherche quelque chose pour pouvoir le casser. Ou bien, vous mettez ça dans l'eau pour que ça va bien mouiller. Ça va se mouiller. Voilà. Regardez ça. Voilà. Vous comme ça. Vous mettez ça dedans. Vous commencez par le bien comme ça. Regardez très bien. Vous commencez par le La preuve est... Bien très très puissant vous voyez c'est bruyant vous allez très bien vous allez le remuer très bien vous allez voir mon cox Likez la vidéo et partagez Cette astuce est très puissant très puissant pour les femmes que leurs cols ne sont pas ouverts et elles sont à thème vous voyez c'est bruyant Regardez très bien. C'est la plante de Oration, dans notre langue maternelle ici, on l'appelle goma. Et une plante qui est très puissante, vous voyez très puissant. Regardez très bien, c'est gruyant. La plante est gruyant, vous voyez, mmh. C'est gruyant, c'est très puissant. Ça va ouvrir la colle rapidement. Ça fait quatre heures. Hein? Vous faites ça aujourd'hui. Vous buvez, vous buvez, vous buvez. Faites tout possible. Pour vous buvez. Je vous parle, les femmes qui sont à thème. Elles sont enceintes et elles sont atteintes, que leurs corps ne sont pas ouverts. Voilà. Je suis là pour vous aider. Pas de problème. C'est un peu dur à boire. Mais fermez vos yeux et bois ça. Buvez ça rapidement. Parce que c'est trop bruyant. C'est plus gruyant que le gombo. Voilà. Vous voyez? Trop gruyant. Trop gruyant. Quand vous finissez, quand vous finissez de, de faire. Quand vous finissez de le remuer comme ça vous cherchez quelque chose pour bien filtrer vous voyez quand vous finissez de faire pour ramasser les déchets vous ramassez toutes les déchets toutes les déchets Ça fait un de deux, deux, à part les femmes, à part les femmes qui, qui sont enceintes, ça peut aussi aider les hommes que les spermatozoïdes, les, les hommes qui, qui ont des problèmes de spermatozoïdes. Voilà. Les problèmes de l'azospermine et oligospermie Voilà. Oubliez ça. Les femmes, les hommes qui, qui sont mariés et n'ont pas la chance de fait des enfants. L'esperme euh, n'est pas accompagné à des vitamines, regardez bien, vous faites ça aussi et vous buvez. Vous voyez, c'est trop brillant Quand vous finissez, vous cherchez quelque chose pour le filtrer. Vous voyez, vous cherchez quelque chose pour filtrer. Trop, C'est très puissant. Voilà. Donc, quand vous finissez de faire ça vous, vous cherchez quelque chose vous filtrez quand vous filtrez euh, vous, cherchez, euh, 4, euh, vous cherchez 4 vous cherchez sucres 4 boules de sucre vous mettez ça dedans vous filtrez bien et vous le buvez voilà donc euh, cette astuce est très puissant abonnez vous abonnez vous à mon compte. Et likez la vidéo et partagez merci beaucoup vous remercie et à bientôt.